s'amuser normal on est là pour s'améliorer pour y arriver on s'entraîne sans répit de l'académie la on veut gagner on va tous nous montrer qui on est ensemble on a yu GX nouvelle génération salut bien tous les Australiens c'est Gabriel et bien, aujourd'hui on se retrouve pour enfin parce que enfin la décliste de, de, de la boîte qui sort ce mois-ci est sortie. Mais avant toute chose, El Piata, j'espère que tu regardes. Ceci est pour toi. C'est pour te remercier de m'avoir laissé utiliser ta machine à laver. Donc, euh, je vais laisser euh, en état comme je l'ai trouvé. Voilà, je ne vais pas la Et je vais. Voilà. Dans les Darking Blast. Donc, on va zoomer un peu. Hein? Parce que.. On va avoir tout ça. On va avoir du. du aile noir. Du tir Encore un bambou, une épée brisée. On va avoir ces deux cartes, enfin ces quatre cartes qui sont très très fortes. Parce que c'est un deck haut bannissement. Voilà. Donc okay, après euh, un train. Salamander, caractéristique, c'est un démon. Upside down. Donc, la carte piège. Hein? Voilà. Ah, l'amazonesse et le lion amazonesse. Oh, je Et après, on va voir quoi aussi. On va résumer. Pet ça, je le vois, c'est recherché. Du él Noir, toujours. Ça, ça va sortir aussi. Du, du Ninja, aussi. Du Naturia. Ah Tu tires la main ouais. <coughs> Voilà les trois nouvelles cartes ailes noires. Du chat tari la cri météorologique. -lo du sprint. Et du danger aussi voilà donc je sais pas si euh, je sais pas si vous avez apprécié le concept voilà donc n'hésitez pas à liker commenter partager sur tous les réseaux sociaux facebook et twitter à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est très important et on se retrouve cet après-midi pour le Survival Gabriel, où là, je peux vous dire, ça va être dur. Ça va être très très dur. Allez, surtout, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao. Okay,